Ah je suis sur dun moteur pas sur dun ça dun dun dun un coffre tiens ça serait pas mal aussi ça continue tout dun dun dun dun dun dun un dun dun dun dun dun dun dun bouge bouge bouge bouge Ok. dun Bouge c'est important Ah, Peur contagieuse. Ah. En fait, je pense qu'on a tellement bien joué les débuts de la soirée, qu'on a un, un MMR, on se tape tous les... parce qu'il joue bien aussi. Hein. Ouais. Je on sais pas, je sais les pas mecs. du okay, vrai. Il, a, il a bien géré son move, hein. il a bien géré son move. Bien, ça Ok, Attends, il a pas chili, fois. par contre. Il a pas chili Qu'est-ce que tu veux dire, ça Il est après toi Mailleur Non non Ok Il est où le tueur Il est vers celui, quelqu'un qui est derrière moi accroupi ah, okay. Enfin vous êtes deux accroupis. <rire> Attends ça, ça, moi. Euh, Non toi tu peux venir m'aider toi celui qui, qui t'y bague là Ok, okay. Il est juste <rire> Ah il revient Non alors là non non il c'est pas beau <coughs> <coughs> Passe Il a toi à jouer Champion il te. Il te. Non, il va à Moonwood. Ok. Ok. Oh, c'était un peu chaud. Il a peur trop contagieuse, hein. Peur oh, contagieuse. Bamboozle. Bamboozle. J'ai la pression déjà vu. Intervention maléfique. Je vais te tomber. Hey Tiens yeah. <rire> Oh, au même endroit. Merci. <coughs> de rien. Euh, par contre, là, revenir à une sur la save, c'est pas fifou, hein. Bah, il avait personne, euh, il s'est dit. Ouais, mieux. je sais pas. Noed, peut-être. Il va voir les qui sont à deux. Allez. Ah, ok. Chibarbucky. T'es sûr Le tour est joué Je me pose la bah, question, t es, t es, t es, le es, tour est es, joué. Es. Non, non, il a pas, il a pas, il a pas, il a pas. Mon chat 95%. Je finis, j'arrive. À moins que ce soit marche. Charcot qui vienne t'aider. Non, ah, je suis loin, moi. Elle est très loin, Charco. Ah, ok. <rire> j'arrive Il te tu l'as déjà vu, tu... je ne t'ai jamais abandonné! Il revient, il revient. Oui, là, le tour est joué, je confirme. Ah bon? Il revient, ouais. il revient. J'ai l'impression, hein, parce que mon gène il s'est éteint direct en fait. Eh bien là? Ouais. J'étais quand même à 20%, donc. Ah ok. Euh, ouais, C'est bon. moi. Ouais. Pour un réserviste ou pas? Euh oui. Oh là Là, ouais, j'arrive. Je sais pas si j'arriverai à temps. Il revient, il revient, il revient, il revient. Ouais, non, mais en plus, je le tic-tic pour, euh, pour qu'il vienne, mais pas du tout en fait. Allez allez avant la P2, avant la P2 ouais, oh chaud. Ouh, nice. Ouh Vas-y, vas-y, vas-y fuis fuis fuis comme tu peux. Bah, c'est déjà ce que je fais, t'inquiète. Oh secours mmh. Oh non, il te tunnel toi, mais c'est un Oh What <rire> je... hey. Alors, il m'a peut-être fait un peu peur <rire> Bah je vois ça Il cherche les citrouilles hein, sinon. Euh... Mais mec, Pourquoi tu me fais de l'huile On se court C'est pour bien terminer la soirée hein, en fait Il te presse. Ah désolé, désolé, désolé, désolé, je savais pas que vous étiez là. Attends, il est derrière toi ou il monte là Je sais pas. Ah ah oh. Il est derrière toi ou pas J'ai pas l'impression. Je pense oh qu'il est oh en oh, ah bon. là oh là là oh là là là là là là là là là là là là là là là là là Bonjour oh là là Ok il est là Il est monté Il est monté Il est monté Il okay, est okay. monté Par contre tu vas venir là. On a cassé la malédiction là de... de en accrocher un moteur. Ouais je suis sur un autre moteur du coup. Hein. Oh, ok. T'en as combien euh, 35. Ça va T'es de, de quel côté En coin de map. Vraiment en coin de map. à côté euh, de la petite cabane tu sais là avec le fumoir à l'intérieur. Fume moi voilà. Ah ouais. Okay. Merci beaucoup, Shedeké Oh my God. Faiaru. Ok. le moteur en haut. Il a été fait ou pas non. non. Ok. Il le casse. Je vais monter un. Hein. Beaucoup de temps hein, au moteur d'en haut. Euh... Bah parce que c'est un moteur central, donc euh, ouais. il a pas envie d'avoir le seum. Donc t'es sur un moteur là, euh, Mike je, je, ouais. je vais aller sur le moteur okay. d'en haut. Ah, il m'a vu je crois. Je suis à 80%. Ok, très bien. Et eh bien on va finir euh, les deux moteurs euh, dans pas longtemps. Il m'a à... vu, il est en train de, de checker les moteurs là. Il remonte peut-être Je sais pas si où est-ce qu'il est. Qu il, est il remonte là Ouais je crois. <rire> Sur un moteur en coin de map, c'est euh, ouais, en... fait une porte. Bah, oh, c'est pour, pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi Il est descendu, il est où Il Est-ce euh... qu'il est en bas oh, la, petite, euh, la petite maison oh, là. En Galilée Oh... oh ma soeur. moi <rire> Noëd fuis non, non, non, non, non, non, non, non, Quoi, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Mais Ok. Ah je suis à côté d'une euh, porte je vais l'ouvrir. Oh, ok. Ok. non, a vu euh, NK, là. non, non, oh, non, <rire> Bah j'étais on se Il revient sur la save. Mais non ouais. mais je crois qu'il a tellement. Oh ouais ouais c'est ça. Non mais je suis complètement P3 mais je suis complètement mort mais non c'est pas vrai T'as DS Mais bien sûr que non <rire> Pourquoi t'as pas DS Non ravie Mais parce que j'ai j'ai pas DS, qu'est-ce que je te dis Il me slug, il me slug, il me slug, il va vers la porte Oh C'est un non, hein ne me laissez pas tomber! Bon, la porte <rire> est à 99. Y'a quelqu'un qui l'occupe là? Moi, moi, moi. Euh... Mais je vais tomber dans. Il revient. Il revient, il revient, ouais. il revient. Il va te ramasser, ça va pas être facile. Flashlight! C'est ton moment, Maillard, je crois en toi! Non, mais c'est mort, c'est mort, c'est mort. Mais c'est pas mort! T'es un professionnel de lampe ou pas? T'as tout récupéré ou pas? Eh bien, vu. vole! Vol, vole, vole, petit papillon! Ah, moi je suis mort par contre là! Non, t'es où Ok. On met pas TP3 Ok. Elle est où la porte euh, Elle était pas loin du moi en fait. Ok, bah j'y suis, j'arrive. Ok, où Je sais pas. Là, euh, Charco. Là, en face Ok. J'arrive Vers la porte, les gars Vite, vite, vite, vite, vite vite. Je me soigna, à... sortez si vous, vous avez besoin. Ok. C'est bon, Charco et moi on est à la sortie. On est bon. Oula ouais, il, va... oh, il, <rire> il va à la, la sortie, Maillard, hein. euh... Non il nous a. Et l'autre porte est ouverte aussi hein. Elle est où Côté ah bon euh, Plus loin côté de la chaque... maison. Dans un coin de map. Non, côté mais. derrière la maison. Côté maison. Et okay. plus loin de la maison. Sur... Est-ce qu'elle est toujours de ton côté ah, ou okay, pas ok, ok ok ok ouais, oui oui oui. Quand tu prends la maison, euh, tu.. tu... Ouais voilà je t'ai vu maillard, t'es là t'es là là t'es là yes oh, Gisèle <rires> <rires> Nanana, nanana, nanana, na na na na na na na na na chaud,